Pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça, tu es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite, tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu as également en description, si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi pour pouvoir encore aller plus loin. Alors, la préparation mentale au service de l'entreprise, on va voir aujourd'hui cela en trois points. Pourquoi je fais cette vidéo Tout d'abord, c'est parce que à travers le programme High Performer Academy, qui est à la base destiné pour les sportifs, j'ai eu des entrepreneurs qui sont d'abord rentrés pour le sport et qui finalement, ont développé ce qu'ils ont vu dans le programme en entreprise et parfois m'ont envoyé leurs collaborateurs et du coup j'ai travaillé complètement avec les structures de l'entreprise donc aujourd'hui cette vidéo est, est réellement importante car elle va vous permettre de comprendre ce qui fait que les entrepreneurs que j'accompagne ont souvent dépassé un plafond de verre performent dans le bien-être et ont une équipe qui est vraiment inspirée et en plus de ça pour les accompagner inspirante alors le premier point déjà le premier point c'est comprendre que une entreprise déjà le but d'une entreprise encore une fois c'est d'être dans une mission et dans une mission qui est de contribution c'est à dire que l'entreprise est ici pour faire évoluer l'humanité et servir les autres êtres humains quand on comprend ça l'entreprise répond juste à un besoin en revanche aujourd'hui dans le dans le schéma dans lequel on est on, on est dans dans un schéma est l'évolution, c'est-à-dire que le but de la vie, le but l'étymologie même du verbe être, il y a un facteur qui arrive sur croître, pousser et donc évoluer et pour évoluer, eh bien, on est constamment en transformation, c'est-à-dire qu'on passe par des phases de destruction et des phases de construction. Et aujourd'hui quand on peut le voir aujourd'hui, la technologie va de plus en plus vite et certaines choses, certaines entreprises qui existaient à l'époque n'existent plus aujourd'hui. Donc, c'est important du coup de voir que pour évoluer et pour être au service de l'évolution de l'humanité, eh bien, le monde ou la somme des entreprises fait tout le temps évoluer et ceux qui ont un coup d'avance vont pouvoir permettre d'innover et du coup d'amener des solutions nouvelles sur le marché. Et c'est là où maintenant, c'est de plus en plus important et ça va être de plus en plus important dans les années à venir d'être de plus en plus flexible, c'est-à-dire de voir que dès qu'il y a du chaos qui arrive, d'aller voir tous les bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, jusqu'à temps qu'on voit toutes les opportunités qu'il y a de ce chaos afin à, à fin de mettre de l'ordre. Les, les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, il y a certains entrepreneurs qui euh, sont des top managers de boîtes de 100 000 personnes qui ont très vite implémenté ça dans leur, dans leur entreprise et qui ont permis de traverser le Covid avec un temps d'avance. Pourquoi Parce qu'ils sont capables de voir le challenge qui arrive comme une opportunité de croissance. Et pour cela, bah... Il suffit de se poser sur une feuille, de noter 50 bénéfices quand il y a un inconvénient. Et là, boum Si on est naturellement inspiré, on va en parler juste après dans le système de valeur. Les idées arrivent toutes seules. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment de se dépolariser. Aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne pour nous le, le plus et c'est ce qui fait qu'on a ces résultats extraordinaires, alors qu'à la base, on venait, les entrepreneurs venaient pour du sport et finalement, ils ont l'entreprise qui est en croissance derrière. C'est que plus on va se dépolariser plus on va avoir accès au cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus évoluée du cerveau, c'est la partie qui est la plus euh, intelligente et la plus complexe. En revanche, lorsqu'on est dans le jugement, lorsqu'on est dans l'émotion, c'est le système 1, la partie basse du cerveau, et qui est simplement en train de processer, qui est en réaction. Le cortex préfrontal est en création, la partie limbique est en réaction. Et donc c'est important du coup d'arriver petit à petit à sortir du jugement des autres alors pas jugement en mode bisounours intellectuel oui je juge pas on m'a dit qu'il fallait être dans la compassion la bienveillance etc non ça c'est des, des concepts moraux et clairement c'est de l'hypocrisie parce que c'est quasiment impossible de y être tout le temps dedans non c'est vraiment le jugement en mode quand je vois quelqu'un un concurrent par exemple eh bien cela ne me ne me touche plus émotionnellement c'est à dire que ce n'est plus le corps qui engage pourquoi Parce que si c'est le corps qui engage, alors c'est que on est émotionnel et c'est le subconscient qui a pris les commandes et c'est la partie animale. Quand on va dépolariser et on voit que ce que je n'aime pas chez l'autre, c'est quelque chose que je n'ai pas appris à aimer, accepter chez moi. Quand on fait ce pas-là, boum, on, on arrive à être dans quelque chose de neutre et de voir que l'autre, ce que j'aime pas chez lui, il est juste en train de me permettre d'apprendre quelque chose sur moi et que je peux me développer. Et bizarrement, quand je vais développer cette partie-là chez moi, il y a les choses à l'extérieur qui vont changer. Encore une fois, il y a le monde extérieur qui est le monde des effets et chaque monde de l'effet est réagi par, est régi par le monde des causes. Et le monde des causes, c'est quoi C'est la pensée et les émotions. Tout ce qui se passe dans le cerveau va engager les actions du corps et donc va nous amener à avoir un certain environnement un certain résultat et plus vous allez être capable de vous dépolariser plus vous allez gagner du temps euh, du temps en réaction vous êtes beaucoup plus rapide à prendre des décisions parce que vous allez voir que peu importe ce que vous faites il y aura autant de gains que de pertes à long terme et euh, il y aura cet équilibre ce qui fait que c'est vraiment le cortex préfrontal qui prend les commandes le cortex préfrontal est plus alimenté en, en glucose et en oxygène donc beaucoup plus euh, efficient Ensuite, la troisième, la troisième et le dernier point, c'est d'être dans son système de valeur. Pourquoi Chaque être humain a un système de valeur. Okay et ce système de valeur, alors pour certains, ça va être l'apprentissage, pour d'autres, ça va être les finances, pour d'autres, ça va être le voyage, pour d'autres, ça va être euh, mettre les choses en forme et que ce soit carré et que ce soit beau. Et chaque être humain a ce système de valeur. Et plus un être humain est naturellement dans son système de valeur plus il va être efficient il va être efficace il va être productif et en plus de ça il va être dans le bien-être si on regarde un des témoignages que m'avait laissé christophe qui est une, une entreprise de bâtiment d'une vingtaine d'employés et il m'a envoyé trois de ses collaborateurs eh bien, euh, en fait, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est que ses collaborateurs sont plus, beaucoup plus heureux, et pas comme des formations avant où il avait fait où les gens sont boostés pendant deux semaines et après ça s'éteint. c'est Non, il y a un réel changement qui est profond. Et plus les collaborateurs de l'entreprise vont être dépolarisés, plus naturellement ils vont oser prendre leur place se mettre à leur place ni s'exagérer ni se minimiser mais être juste soi. et c'est pour ça l'important n'est pas ce que je fais mais qui je deviens c'est juste moi même avec mon système de valeur et plus ils vont poser des actions et ils vont voir qu'ils sont en co création avec les autres membres de l'entreprise et à ce moment ça permet de se rendre compte que un end... un système de valeur plus un système de valeur c'est ça crée une entité qui est encore plus grande et ça permet d'être vraiment au service de l'entreprise comme le corps en fait le corps il est, il est juste fait de milliards et de milliards de cellules mais chaque cellule sont là au service du corps pour le faire fonctionner et qu'est ce qui se passe quand une cellule du corps ne fonctionne plus Eh bien le corps la vire sans morale et faut juste voir une entreprise c'est un peu la même chose en fait si on n'est pas au service de l'entreprise et on n'est pas dans la mission de l'entreprise. Ben c'est comme le corps c'est à dire qu'à un moment donné cette cellule doit sortir du jeu de man va sortir du jeu de manière naturelle alors que plus vous allez avoir des collaborateurs dans leur système de valeur plus naturellement ils vont chercher à se dépasser parce que c'est naturel chaque être humain a envie de progresser de croître d'évoluer d'être encore meilleur dans son système de valeur et plus naturellement ils vont être inspirés par la mission de l'entreprise et là derrière ça crée, des, ça crée des des molécules qui sont qui sont vraiment euh, un ensemble de